Bonjour à tous, bienvenue au d'amour des Oiseaux. Merci d'être présent pour ce partage. J'ai reçu des informations complémentaires concernant euh, cette période de 18 mois <coughs> et l'après. Et, euh, comment dire, déjà ici et maintenant, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en tout cas pour ceux qui sont engagés dans la Voix du cœur ou ceux qui s'éveillent à... Euh, à cette clairvoyance de, de, de, la, de cette vérité en eux, à rejoindre dans le meilleur, par le meilleur et pour le meilleur. C'est ce nouveau monde qui s'incarne en chacun de nous, par nous, par chacun de nos pensées, de nos actes et de nos paroles. Et ce monde existe, même s'il est tout nouveau. Et, euh, et, et, et donc à chaque instant, un petit peu partout, il y a... Euh, cette affirmation euh, des êtres que nous sommes, euh, d'amour et de lumière, des, des âmes, esprits, des esprits, âmes, partout sur, euh, sur cette terre, qui euh, s'éveillent et choisissent la voie du cœur. Elle s'affirme. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est cet avènement-là euh, que nous devrions fêter déjà maintenant, non pas comme accompli, mais comme en accomplissement. Enfin en Accomplissement, comme nos cœurs depuis des générations euh, l'ont souhaité et comme beaucoup d'entre nous ont tout donné pour en arriver là, et eh bien là, c'est toutes les énergies générales, cette période des tribulations qui nous permet de façon intense de euh, d'être dans ces croisements d'énergie où tout est possible, où tout tous les karmas peuvent être nettoyés, remis à zéro, où on peut choisir de rejoindre le plan de l'éternité pour toujours, qu'en conscience, en vivance, dès maintenant, à partir de maintenant. Tu vois, c'est... Euh, il y a Il y a tellement de choses à dire, merveilleuses, là. Ça, ça, ça commence, oui, c'est ça, à exploser de partout. Euh, donc... <rire> je voulais dire par rapport euh, à ce qui à cette séparation euh, dans les 18 mois à venir pour les 18 mois à venir à partir des 18 mois à venir ce que j'entrevois c'est qu'il n'y aura qu'une on va dire sur les plus de 7 milliards près de 8 milliards que nous sommes euh, comptabilisés en tout cas officiellement je crois qu'on va avoir des surprises à ce sujet-là et à, à tout, un petit peu à tous les sujets. Hein. Ce n'est pas terminé, les révélations ne sont pas terminées, mais on va passer du côté des révélations les plus belles. Nous avons euh, subi, pris de plein fouet, de façon choquante, traumatisante, les révélations les plus laides, les plus épouvantables. Et là, nous entrons dans un temps de révélation dès maintenant qui s'avèrent être des plus merveilleuses, voilà. Et c'est de cela dont euh, les âmes vont pouvoir, euh, si elles le souhaitent, si l'élan de leur cœur les y invite, se nourrir dans le meilleur, par le meilleur et pour le meilleur. Alors, je voulais dire, il y a des informations que j'ai reçues, ça me revient, il y a cette image à plusieurs reprises, qu'en fait, ce n'est pas qu'il n'y aura... Aucun d'entre nous à, à, à descendre sous terre, mais comme ce sont les plans d'urgence de, de, euh, un certain moment du reset qu'ils vont choisir aussi en partie, en tout cas ils vont y participer. Ils sont ultra prêts. ils ont construit des, des, des villes, des cités entières souterraines. Hein Alors... En fait, euh, ce que je vois, c'est que les choses s'inversent dans la matière, de la meilleure manière. Euh... Et, et, et pour cela, il y a déjà des années de cela, certains avaient raison de dire « Ayez confiance, ayez confiance, ayez confiance. Surtout, n'ayez pas peur, tout ira bien. » Oui, dans le meilleur, oui, <rire> tout est parfait, oui. C'est très très très très très dur à prendre de plein fouet, tout est parfait quand on fait face à toutes ces révélations euh, indigestes possibles. Enfin voilà. Euh... Et que de toute façon, ça passe par nos actes et notre conscience que le changement se fasse par le meilleur. Donc on peut pas juste laisser faire, tu vois. Ça, c'est impossible, tu vois. C'est le piège de ce de ce euh, de cette manière de parler et de penser. De, de, de tout est parfait. Oui, tout est parfait. Mais qu'est-ce que tu entends par là Comment comment comment est-ce que tu es euh, euh, eh, que, que, que, Quel être se développe alors euh, à partir de laquelle est ta compréhension active de, de de de ce que tu dis là Voilà. Parce que ça peut aller vers le pire comme vers le meilleur, tout dépend comment on le comprend. C'est toujours pareil pour chaque chose, n'est-ce pas Alors, et je, je reviens à euh, cette indication que je souhaite donner comme complément hein, à cette communication concernant les 18 mois et ce qui va arriver après. Donc, côté de ceux qui euh, sont dans le cœur et choisissent cette voie, ne serait-ce que par intuition, quel que soit leur niveau de connaissance, quelle que soit la raison pour laquelle ils choisissent cette voie du cœur, eh bien, tout le monde ne sera pas pas préparé de la même manière, mais il y a déjà un réseau considérable qui est prêt, qui est organisé, qui est résilient partout sur notre terre et euh, qui, qui, qui, qui va apparaître comme étant celui qui euh, nécessairement, est euh, le seul, va pouvoir vraiment et de la meilleure façon euh, nous aider tous à, à, à, à passer du côté... Euh, euh, de la célébration à tout moment de, de nos droits les plus sacrés voilà, dans le respect de chacun euh, et en fait je vois que nous allons être beaucoup, beaucoup plus nombreux euh, que mes craintes euh, ne le laissaient prévoir et de toute façon je pleure chacun d'entre nous qui euh, se rallie du mauvais côté et pas de celui de l'éternité et du meilleur sachez-le de toute façon une perte est toujours de trop pour moi L'équilibre ne se passe pas de cette manière-là, selon moi. Euh, contrairement à ce que beaucoup euh, claironnent jusqu'ici, il y a beaucoup de notions philosophiques qui vont être à revoir, vraiment, par l'œuf, euh, depuis le dedans, je vous assure. Et euh, de mon côté, je vais m'y employer, euh, un pas après l'autre aussi. Croyez-moi, il y a beaucoup de communication à venir. Pff, si vous saviez déjà ce que j'ai sous le coude, mais ça demande tellement de travail et d'investissement. Et là, ces derniers six mois, il a vraiment fallu que je me préoccupe de moi dans la matière de la façon la plus frontale <rire> qui soit. Euh, tout simplement pour ne pas euh, comment dire, être euh, dans un déséquilibre par rapport au froid, là où je, je vis. Bien. Euh, donc. J'en viens toujours à euh, toujours une petite dégression, même, même parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ceux qui euh, euh, organisaient, euh, pourvoyaient le pire, et l'espèrent encore, et, euh, et et qui euh, sont déjà, pour la plupart, déjà sous terre, hein, qui attendent le moment venu pour... Euh, un pic de chaos, un pic de panique, ne serait-ce que quelques heures. Hein euh, voilà, ils se tiennent prêts pour, par rapport à des événements naturels, à conjoindre leurs forces euh, euh, artificielles pour euh, euh, survivre pendant un temps. Parce que je ne sais pas, eux, ils ont leurs propres croyances. Hein, voilà. Alors moi, je ne je, je connais pas tous les détails de leur, euh, euh, comment on va dire ça. Euh, de ce dont ils se nourrissent hein. okay. parce que bon, voilà, ça m'intéresse pas vraiment hein. je n'ai pas envie de faire d'études sur ces choses hein. ce qui m'intéresse, je disais, c'est le meilleur et ça, l'étudier, le nourrir et euh, le favoriser et le semer si possible hein, autant que faire se peut donc, sous terre, ils ne vont réussir en fait à attirer euh, on me dit même pas même pas les 500 000 êtres qu'ils souhaitaient pour leur, euh, leur autonomie personnelle, de leur petite façon de vivre, petite euh, pourquoi petite De leur façon de vivre tout court. Il y aura tout de même, euh, on me dit là tout de suite, euh, euh, dans l'ensemble pour ceux qui descendront sur, sous terre, il y aura un tri énergétique fait par le, le tout grand, le tout haut. Le tout général, le tout le meilleur, bon. D'une nécessaire. On parle d'un nécessaire nettoyage. Dont on n'a pas tous les.. tenants et aboutissants. Il s'agit de quelque chose de karmique. Euh, mais quoi qu'il en soit. Euh, on doit sauver tous ceux qui peuvent être sauvés et jusqu'à la dernière seconde. Hmm ça, ça ne doit pas changer, d'accord On ne doit pas laisser faire, c'est ça que je disais. Euh, tu laisses faire le pire sous, sous tes yeux, sous prétexte que euh, le, le, le, euh, le Tout-Puissant et le meilleur de la création euh, agit pour le meilleur Ah, alors là, là, là c'est un problème. Là, tu n'as rien compris alors, d'accord Tu peux sauver quelqu'un, tu dois le sauver si l'élan de ton cœur ne tient pas de façon irrépressible c'est que tu as un problème hein. alors bon voilà de toute façon il faut s'écouter euh, et pas être dans le mental tu vois c'est ça que je veux dire ne tombe pas dans le mental il faut sortir du mental c'est ça la grande gloire qui est en train de commencer à rayonner c'est que les êtres humains euh, apprennent j'apprends nous apprenons à entrer dans un lien tout-puissant rayonnant avec euh, la résonance de l'âme et du meilleur de la création, si nous le souhaitons. Parce que ça, c'est une question de choix et de conscience. Voilà. L'univers, euh, euh, euh, grâce à ce qui se passe maintenant, euh, parce qu'à travers nous, il, il existe, il s'incarne, d'accord C'est le meilleur de l'univers qui s'incarne dans la 3D aussi, oui, pour pouvoir y faire régner l'union entre ciel et terre, l'union entre l'esprit et le cœur et le corps et la matière. C'est ça qui est en train de se passer maintenant. Et en s'unissant de façon consciente, en connaissance minimum, Hein, euh, qui, qui nous permet de, de comprendre, d'être clairvoyant là-dessus, de faire le choix de l'authenticité, du respect de cette authenticité, du respect du cœur parce que c'est ça la voie du cœur intérieur et, et de, de la reconnaître chez les autres et dans le respect mutuel voilà, tout simplement tout naturellement, mais pour ça il faut en être conscient il faut le comprendre un minimum pour le choisir consciemment, volontairement, chacun de façon libre et éclairée véritablement jusque de l'intérieur, dans le plus profond de l'intérieur. Chacun donc est libre jusqu'au bout de faire ou de renier ce choix. Voilà. Donc, c'est par ce choix qui peut être fait maintenant, tous ceux qui le font se voient protégés, aidés, et euh, les événements considérablement s'accélérer, afin que sur cette période avant ces 18 mois, euh, énergétiquement, avant que ces, ces, ces 18 mois ne soient révolus, complètement énergétiquement, que chacun de ceux qui s'éveillent et choisissent la voie du cœur puisse semer, fabriquer, au moins fabriquer, cette nouvelle graine d'eux-mêmes, toute neuve, qui sera... Euh, euh, C'est vrai qu'on a tous passé euh, une forme d'identification euh, pour l'éternité euh, lorsque notre mère, la terre, a ascensionné, puisque nous sommes liés à elle chacun. Nous sommes tous interreliés aussi. J'allais y venir encore. Euh, donc, mais là, ici, dans cette période de tribulation et jusqu'à la fin des tribulations, pour moi, la fin de ces grandes tribulations, tout au moins, aura lieu euh, dans les 18 mois. Après, euh, il y aura euh, un démarrage dans la matière au niveau général euh, de vivre autrement euh, qui va s'imposer à tous euh, euh, et, et, et, et nous, nous aurons alors le temps, euh, il, il nous faudra euh, du temps pour le mettre en place, l'organiser et, et que tout euh, devienne fluide, n'est-ce pas, pour tout le monde partout. Bon, selon une autre manière, voilà, une manière beaucoup plus basée sur le cœur tout simplement. Le cœur, les valeurs sacrées, euh, intemporelles, inaliénables, etc. <rire> tu vois de quoi je parle. Cette graine euh, qui est aussi le choix de chacun, tu vois. C'est ça, euh, euh, quand, on est passé, quand on a passé euh, ce upgrade <rire> de la Terre, <rire> quand elle a concrètement ascensionné, il y a une partie de nous qui a été encodée pour chacun et pour l'éternité. C'est une partie, ok Voilà. Il y a maintenant l'autre partie que nous sommes en train chacun d'encoder pour l'éternité. C'est qu'est-ce que tu reconnais C'est pour ça que c'est tellement essentiel à tout point de vue, à toutes les échelles et dans toutes les dimensions. Pour tous ceux qui rallient la voix du cœur, qui la reconnaissent, la voix... De, la, la, la, la voix de ce qui nous est euh, éternel, naturel, euh, et euh, qui est bienfaisant pour nous et les autres, hein, pour tout et pour toujours, tout le temps. Voilà. Ça, c'est ce que nous sommes en train de comprendre, que ça existe, qu'on peut s'y rallier, et on est en train de s'y rallier concrètement, et par chacun qui le fait. Voilà. Et donc, cette graine que nous semons et que nous avons jusqu'à... Euh, 18 mois, chacun, et c'est là que euh, tout le monde n'est pas favorisé en même temps. Certains ont déjà eu, sont déjà en place, dans le meilleur, par le meilleur, pour le meilleur, d'autres sont en train de se mettre en place, et comme nous sommes tous interreliés, eh bien euh, ne soyez pas impatients, laissez le temps faire ce qu'il a à faire, et tous les éléments du puzzle se mettre en place, parce qu'il faut pour certains d'entre nous qu'une grande majorité d'entre nous soit en place pour qu'eux puissent aussi se mettre en place. Voilà. C'est une question de mécanique divine euh, et de matérialité. Euh, nous avons une forme énergétique, géométrique, mathématique, une forme euh, tout court, une couleur, une texture, voilà. Et, et, et notre âme collective... Euh, a aussi tous ses attributs comme nous les avons nous, elle à son échelle, selon ses propres temporalités, espace-temps, voilà, qui font qu'elle se matérialise aussi, qu'elle peut être dessinée, montrée. J'avais montré la goutte d'eau qui agit sur la surface de façon concentrique, tu vois, et bien, sous un certain plan, on peut se voir ainsi et comprendre en tout cas ce lien que nous avons les uns avec les autres, interrelié, totalement interrelié. Ça, c'est le plan de l'éternité. Je l'appelle le plan de l'éternité parce que il est toujours là, il est là depuis toujours, il sera toujours là et que nous ne le voyons pas. C'est une, euh, C'est une échelle donc permanente, à laquelle nous sommes depuis toujours reliés, à laquelle nous sommes maintenant reliés, et qui nous relie tous les uns entre les autres. Et elle agit ainsi, comme ceci, comme je te l'ai dit. Donc c'est pourquoi certains vont devoir attendre jusqu'aux 18 mois, jusqu'au terme de ces 18 mois, pour pouvoir trouver et choisir, avoir la possibilité complète et totale, être dans cette conjonction d'espace-temps, où ils vont pouvoir... Euh, euh, euh, faire le bon choix et pour toujours, le meilleur choix pour eux et pour toujours. Nous allons tous, et c'est ça le grand message, nous allons tous pouvoir avoir ce choix-là, ce moment-là qui va nous être proposé. Il s'agit d'être prêt, de se tenir prêt. Donc, chacun est plus ou moins prêt selon ce qu'il a appris, selon... Euh, euh, euh, aussi le moment où il est né mais euh, les plus jeunes d'entre nous sont ceux qui sont nés avec un capital beaucoup plus fluide beaucoup plus puissant naturellement et ils ont une clairvoyance en eux qui peut euh, leur épargner une vie entière comme nous nous avons eu à la vivre et eh bien aussi pour leur préparer le terrain Voilà. tout est interrelié à tous les niveaux comme je le disais Voilà. donc tout le monde a la même chance finalement, la même opportunité devant l'éternité, jusque dans euh, ce terme de 18 mois, pour semer cette fameuse graine de se rejoindre, de rejoindre concrètement dans la matière ce qui lui convient le mieux, ce qu'il aime le mieux, ce qui lui fait le plus de bien, tu vois, etc., etc., etc., à toutes les échelles. Voilà, c'est cette attention, ce soin que nous allons pouvoir tous mettre, euh, qui nous est offert, c'est ce grand cadeau, ce... ce cet ultime miracle par rapport à notre espace-temps, ici et maintenant, qui nous est offert maintenant. Voilà, c'est le grand message. Je vous fais un gros bisou. Merci de votre écoute. Si tu aimes, merci de liker, merci de commenter, merci de t'assurer que tu es abonné et que tu as euh, choisi la petite clochette, de cliquer la petite clochette toute pour avoir les notifications, sans quoi tu n'es pas notifié de mes publications. Et comme il n'y a ni heure, ni jour prédéterminé, voilà, je pense que c'est vraiment, d'évidence, la meilleure option. Je t'embrasse, merci de tout mon cœur, à très bientôt.